Bonjour vous tous sur une nouvelle vidéo Comment rager Voilà, comment rager sur euh, euh, Comment ça s'appelle déjà le Fury Jumper 2D, voilà, comment rager sur ce jeu Simple, hein, fais attention à cette forêt Mais n'y rien qui vaille Voilà, on rage comme ça Voilà, c'est ça en fait C'est... Oui, voilà, oui Oui, voilà, c'est ça, oui Je pense qu'on devrait rester sans nos gardes mais en fait le pardon mais le truc je le vois attendez attendez attendez attendez attendez attendez attendez attendez attendez attendez on va retourner au menu quand ouais, même on va pas faire fou on va aller au chapitre 7 on va on va voir comment rager ok bon comment rager simple le but est simple si vous voulez savoir comment rage mieux bah débile on est sur Among Us bref OK, bon, attendez. Je vais être comme ça. Oui, je... Non, mais vraiment, ça saoule, là. J'ai rien que là. Ça prouve que je suis nul. Et voilà. C est, c est... Je fais pas exprès, hein, regardez. OK, c'est bon. Pour rager, vous vous mettez... Comme ça, voilà, c'est... C'est comme ça courage Oui oui Comme ça courage Voilà, oui, c'est comme ça. Voyez Si c'est fast hein, comment rager Ça va être le titre de la vidéo. Ok, je suis en vidéo, là, il faut pas que je rage. Et c'est super, regardez, il n'y a rien, c'est bon, et maintenant j'ai touché le checkpoint, c'est bon, il y aura rien. Vous voyez Bon bref, on va avancer tranquille, on verra si on rajoute pas. Ok, bon. Eh, hey, regarde, un cadavre. Je vois rien du tout, bon. Ok. Je, je suppose qu'il faut toucher... Oui, il faut toucher ça, oui. Voilà faut toucher ça ok bon ça, ça me saoule là. en fait ça, ça, ça me saoule de rager ça, ça, ça me saoule Et à la fin je vais quitter la partie hein. je suis retourné au menu là j'arrête la vidéo je vais rager oula oula oula ok bon c'est bon alors voilà comment rager euh, c'est simple vous parlez comme ça voilà Faites attention à soin, cette tourelle. Waouh. Elle est où Elle est où T'inquiète, j'allais pas... J'allais pas la laisser. <rire> Très bonne blague. Que mamie Sort avec son couteau. Ah ben bah, je vais te tuer. Pardon. Et voilà. C'est comme voilà, ça courage, voyez Oui, il y a un truc là. Bref. Comme ça courage. Oh non. Oh non. Non. Non. Non. Non. Non. Voilà. Oui. Alors ça, ne prenez pas exemple sur moi. Euh, moi je suis... là euh... ah, mais c'est du con. Allez, allez j'ai suis... été hacké. J'ai été hacké, okay, oui, voilà, ouais, vous voyez, que voyez, c'est pas facile, j'ai envie de finir le niveau, moi, oh mais toi, ça va pas durer 45 minutes, non plus, hein. oh. ok, bon, ok, tac, Mort comme une merde, comme une mauviette, ah ouais, comment on m'a comme une mauviette comme ça. Voilà, prenez exemple sur moi. Prenez exemple, vous allez avoir 10 000 vues sur ma dernière vidéo. Et on va attendre ici. Il marque, marre la vérité. J'en ai marre. Voilà. Alors, comment rager sur ces vidéos YouTube C'est simple. Prenez un couteau et allez y oui en face, voilà. Bonjour. Voilà, il m'a découpé en deux morceaux. D'ailleurs, je vais je vais je vais euh, je... Je vais euh, poster cette vidéo. Euh, donc euh, le lundi 28. Normalement. Le lundi. C'est demain. Mais oui, c'est demain, c'est pas dans trois semaines. D'ailleurs, je vais la poster de demain. Voilà. Je vais, je vais la poster, hein. Oui, je vais la poster. Peut-être que tu feras un. Ah, tu te... comment faire une tire-lire. Ok bon. Go go go Allez Alors voilà, prenez exemple sur moi, voilà, faites comme ça, comme ça on rage pas. Regardez. Voilà, allez. Et mais ça en fait, ça c'est rien, ça c'est juste. <rire> j'en ai marre la vérité. J'en ai marre, j'en ai ras le bol. Je n'ai un iPod. On est à 6 minutes de la vidéo, j'en ai déjà là. Oh Possible ça, peut pas être tranquille dans ce pays là. Il est obligé de bugger le jeu là. Allez, moi bah, j'appuie sur là. Oh je vais mordre à Mort Mordre à là. Ok, go go go, j'ai réussi. Je vais le finir hein, avant la vidéo. Ok, go Oui, mais en fait ça c'est juste un c'est juste un petit couteau qui tue en fait c'est ah en plus il n'y a pas de checkpoint ah oui <rire> ah c'est ça comme bonjour il hein. sable comme un roi hein. regardez très ok go go go go bon, je pense que voilà je vais arrêter cette vidéo parce que ça va partir vraiment euh, en cacahuète <rire> oh, putain, je vais me <rire> Bon en vrai non, en vrai c'est un peu le thème de la vidéo comment rager donc euh, ouais mais sinon en vrai euh, je pouvais y arriver regardez c'est simple comme mon lourd alors il faut attendre que le bus passe si je finis ce hobby avant 14 minutes de la vidéo je vous offre un cadeau Oh, oh, j'ai cliqué. Okay. ok, go. Ok, go. Ta tac, Ta tac. Je en que là, 2D, donc 2D. ça va plus dur. Ok, go. Ah bah ma attendez, des... ma, ma, ma jambe, a elle a touché le checkpoint. Oh, wesh oui oui à toucher, c'est super. Ils m'a offert à damage de engine, Voilà une chine, c'est comme ça que c'est un chine. Je suis sur le Câble, je suis pétard. Qu'elle était branché. Alors, je vais le bon, Je pense que je vais arrêter ces deux avant que ça parte en bon, voilà. Euh, bah voilà, je fais pense que là euh... OK, bon, bon, on va, on va réussir. réussir. Et si je suis je, je saute les deux. Alors. Regardez, regardez on va ouais. y arriver. ben voilà. Et c'est pas du tout ça. C'est pas, pas le meilleur, le meilleur moyen, moyen en vrai. Ouais. Bon, euh, c'est comme, comme rager, voilà, comme, comme rager sur Roblox. C'est. voilà. C'est ça, oui c'est ça, voilà. C'est s'appelle Macron, voilà. Ça c'est Macron qui saute dans la terre, terre. Ça, ça s'appelle Macron, Macron qui saute dans la terre. terre Oui. Voilà. Pour faire, faire rire la galerie. galerie hein. Sauf que la galerie, on l'a déjà. <rire> Putain. C'est con Bon, écoutez, écoutez je, je pense que. que... Voilà, oh, regardez. regardez. Je vais regarder, regardez, voilà, je, je, je pense, pense que, que cette vidéo va être, être, être, être arrêtée, regardez, voilà, je pense je que, que cette vidéo va être arrêtée, en, en tout cas, j'espère que ça, ça vous plus. Plus. Et et voilà. là, ça que aura plus, plus. Et, et voilà, voilà. Instagram et bye voilà. voilà. bye, bah bah bah. je pense que, que je la posterai demain, bye bye.